Écoutez tout le monde, les Orsoniens, j'espère que vous avez bien suivi vidéo. Vous allez avoir un deck absolument formidable. Ce deck-là est dans le top 10 des meilleurs decks de la méta. Alors il est euh, peu connu ou finalement peu présent parce qu'il est hyper technique finalement, euh, mais voilà, il est hyper intéressant parce que c'est un deck combo, alors on pourrait penser que c'est un deck contrôle, mais non, je l'explique évidemment dans la vidéo, l'idée c'est vraiment de turbo, turbo rush, la combo, la combo c'est quoi On la connaît, c'est la mine finalement qui va exploser et mettre des dégâts à l'adversaire, avec le phylactère de Tamsin finalement qui permet de rejouer un râle d'agonie d'une carte, donc rejouer la mine, avec le Tamsin on le joue en x2, et ce deck là peut monter, si mon calcul est bon, jusqu'à 96 dégâts, je fais le calcul évidemment et je fais la combo euh, la plus grosse combo euh, également dans la vidéo. Alors ce deck là a Devore Dame, qui est très très intéressant justement pour monter très très très haut en termes de euh, dégâts. On a la tombe peu profonde qui est une très bonne carte euh, en combo avec le mouton explosif et à la fin dans le létal c'est plutôt intéressant. La provision du fléau qui finalement a amélioré le deck également parce que T3 ou T4 ça vous permet d'augmenter vos probabilités d'avoir la baguette et la baguette est la carte clé du deck. C'est un deck qui est plutôt cool parce qu'il se polarise pas trop euh, On a vraiment pas mal de bons matchups dans la méta Et même les mauvais matchups sont pas si mauvais que ça euh, Donc vraiment c'est un deck si vous le maîtrisez bien Vous allez avoir un très très bon win rate Et vous allez passer légende et passer légende avec un deck comme ça Je trouve que c'est assez euh, génial Donc vraiment voilà Je vous invite à regarder la vidéo dans son entièreté Pour mieux comprendre un petit peu le gameplay et les mulligans du deck Sur ce je vous souhaite un délicieux délicieux visionnage Et c'est parti contre un Curton Alors prêtre il euh, y en a deux dans la méta Il y a le prêtre contrôle et le prêtre euh, béni Bénédiction, le mulligan, vous allez voir, n'est pas très compliqué. Alors, prêtre bénédiction, c'est un petit peu agressif, même si on a quelques anti-bêtes, euh, le match-up n'est pas incroyable, serait même plutôt mauvais. Euh, je dis serait parce qu'il y, y a beaucoup de données. Euh, ah, si, prêtre, il euh, n'y a pas prêtre contrôle pour le coup dans la donnée, euh, dans, sur HS Replay, je parle, euh, dans le top 1000 légende. Ouais, c'est 37% contre prêtre bénédiction. Donc contre Prêt de Bénédiction, on a 37% et contre Prêt de Contrôle, on doit euh, le polariser, donc euh, 80-85%. Euh, les match -up de ce deck, c'est assez simple, c'est un semi-polarisé finalement, euh, dans la grande tradition hein, des, euh, des démonistes Contrôle Combo. Oh, je ça c'est tout simplement, euh, on a des bons matchups contre les decks euh, lents. Je parle pas de contrôle, je parle pas de combo. Je parle de decks lent parce qu'il y a des decks tempo qui sont un peu lents. À partir du moment où l'adversaire vous laisse jouer, à partir du moment où l'adversaire loupe sa curve, il vous laisse du temps pour golficher. Ça va être l'objectif de ce deck. Et justement, je disais deck contrôle, mais c'est pas un deck contrôle. Il ne faut pas avoir en tête que c'est un contrôle combo. Il faut partir en tête que c'est un combo pur. Vos AOE, vos heals, vos anti-bets vont juste vous permettre de gagner des tours. Donc ça, c'est très très important de le comprendre. Bon, c'est pas très grave euh, C'est un prêt de contrôle 35 life en plus Donc euh, très très bon matchup pour le coup euh, Alors faut faire attention à la Théotard Théotard peut être un peu chiant Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment turbo turbo C'est la meilleure façon de gagner C'est de turbo combo Tout simplement à partir du moment où Oh, c'est rigolo ça. À partir du moment où vous commencez à vouloir contrôler, à essayer de jouer avec l'adversaire, bah vous pouvez vous faire surprendre. Donc vraiment, essayez de rusher la combo. Alors le mulligan, vous allez voir, il est assez simple. Vous allez garder baguette tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est une carte qui va vous permettre de gagner un ou deux tours. Donc c'est vraiment un time walk. C'est pour 5 mana. Je gagne un tour ou je gagne deux tours. Là, on va piécer la baguette tout de suite. faut pas attendre parce qu'il pourrait piocher sa vipère. Donc plus on l'ajoute tôt, plus on minimise les risques de se faire vipère. Euh, donc voilà l'idée c'est vraiment de rocher, rocher, rusher, rusher, rusher. C'est assez agréable comme deck pour le coup C'est assez euh, tricky Parce qu'évidemment quand l'adversaire ne fait rien bah c'est facile Quand l'adversaire fait des choses, vous propose des menaces bah Il faut arriver à jongler entre deux gameplays Le gameplay défensif Et le gameplay combo et équilibrer les deux en fait On recycle ce petit loup Qu'est-ce qu'on vire On a beaucoup de pioches, on va virer ça plutôt. Ok. Bon, pas mal. On avance dans... On a déjà commencé à trigger un... Bah, un Philactère et Tamsin d'ailleurs, hein, les deux cartes clés. Donc là, on a vraiment une jolie main. On a déjà nos deux cartes clés. Euh, il est à 35, donc il faut qu'on ait... Euh, combien de créa 2 3. Plus le mouton. Ça fait... Ça fait 8 et 8. 16, 32, ça fait 32, donc ce serait pas suffisant. De toute façon, on aurait deux moutons à 0, donc c'est bon. On peut aussi garder les gnolls parfois dans certains matchups. Les gnolls vont être à 0. Donc, vont... grâce à moutons plus euh, shallow grave, on aura la possibilité de tuer les gnolls. Euh, alors... Là, j'overdraw, mais c'est pas grave, j'ai déjà tout en main pour gagner. Ouais. Là, je fais un overdraw, mais j'ai besoin d'avancer dans mon deck. J'ai besoin d'avancer dans mon deck. Je pense que je fais jamais ça. Enfin, c'est même sûr, je fais jamais ça si j'ai une Tamsin dans le deck ou un. Hi. Oh C'est cool, Faille. Faille, c'est cool. Oh, nice. Ouais, c'est pas très grave. Ok. Comme ça, on détruit notre mine. C'est fait. Euh... Le grimoire, il y a 4. Il coûte super cher, ce grimoire. Mais c'est pas très grave. Prochain tour, est-ce qu'on a l'étal Bah, non, parce que ça coûte 4 mana. On gagne sur. Euh... Sur n'importe quel anti parce qu'on tue notre. On tue. Mou... tue... <rire> J'ai du mal. On tue notre mouton. On perd sur Théotard ici. Okani. Euh... Ah, remarque qu'il va dire sort. Ah, c'est un peu chiant. Ah, je pense qu'il va dire sort, je suppose. Ah, on voit déjà, on fait une créa. Ah, on peut balancer ça. Hein. Ok. Mais je suis bête, je pouvais le trade. Oh, que je suis con. De bah, toute façon, on n'a pas danti Ça change rien. Non, ah, mais là, j'ai fait n'importe quoi. Bah, C'est pas très grave. De toute façon, j'ai pas danti Mais je pouvais le trade ce truc, euh... ce truc de Nars. My bad, my bad. Bah ouais, je pouvais le trade. <rire> je fais n'importe quoi. Euh, bon, ça change rien. De toute façon, je n'avais pas les manas. Il fallait juste un anti -bet. Donc, euh... ok, place nette, on s'en moque. Non, maîtresse, elles mettent beaucoup de dégâts. Hein. Elles mettent 8 pour gagner 4. Ouais. Ah non ça oh, C'est cher, en fait. Hein. Je regarde si j'ai l'étal, mais je pense que oui. C'est combien de dégâts Bah oui il est qu'à 24 Donc c'est ça, ça avec les petits moutons je ne pas. Ne connaissez... Bah à la fin c'est mieux de réfléchir à deux fois hein, si je puis dire des Aucun. Plutôt qu'à une fois Okay. Donc ouais à la fin vaut mieux Essayer vraiment de vraiment de réfléchir à fond De vous dire combien j'ai Plutôt que partir la fleur euh, La fleur au fusil Et puis euh Ouais vous voyez on a mis 28 en soi Parce qu'on a fait gagner 4 Donc il y en a un qui a mis que 4 Donc euh, au lieu de mettre 32 On a mis 32 Ouais c'est ça on a mis 28 Donc 32 moins 4 Donc c'est ok hein Parce qu'on a maîtresse hein Bref. Pff. En fait, c'est des match ups qui sont faciles, mais même dans la facilité, bah, c'est toujours un peu stressant, le calcul, etc. Mais c'est agréable comme deck. Hein. Mais par contre, c'est vraiment pas des decks, euh... moi j'appelle ça des decks Netflix, mais c'est vraiment pas des decks où on peut faire autre chose en même mais temps. Quoi. Foie, si t'es pas focus avec ce deck, tu te fais massacrer. Alors, euh, DH, oh, bah, j'ai des super mains à chaque fois quand t'as les deux petits loulous là. Euh, le matchup contre le matchup contre DK euh, DH pardon, alors DH il y en a plein euh, il y en a un contre lequel on est à 50,8% c'est la version quête Relique parce qu'elle est pas très agressive <rire> en soi, et dans le... contre les autres versions, par exemple contre la version quête Ket... il y a Relique aussi là, ah non c'est quête Burst quête Burst avec Relique Ouais, c'est un peu pareil. Quête Fell. Ah non, il y a une quête Fell, quête DH. C'est bizarre. Bon, il y a la quête. Bon, bref, le match-up dans tous les cas est compliqué. Contre les autres decks, on est à 49, 39, 44. Globalement, on est à une moyenne de 45% de win rate contre. Ouais, c'est ça. Euh... Ouais, c'est ça, 45. À peu près 45, 46% de win rate contre. Encore une fois, hein, les, les, les stats. Euh... Et si les, si les deux joueurs jouent... Euh, enfin, comment dire C'est dans le top 1000. Donc, c'est-à-dire si vous jouez bien, vous avez normalement toujours un meilleur win rate que ce qui est annoncé. En fait, si votre adversaire joue mieux que vous, c'est ça l'idée aussi. C'est que sur l'ensemble, bah, les statistiques font que les adversaires sont censés avoir le même niveau vu qu'on prend un énorme volume. Mais vous, individuellement, en tant qu'individu euh, non médiocre, qui jouez... De surcroît, contre un adversaire qui est lui et médiocre, <rire> vous êtes censé avoir un bon win rate. Par contre, il faut que tu joues, mon grand. Bon, il est là parce qu'il a joué la quête. Euh, Est-ce qu'on joue cette maîtresse Non, on va piocher tranquillement. On va piocher tranquillement. Ah, il est là, super. Nice. Ok, donc on va euh, T3, peut-être, remarque Viper, est, euh... il a pas d'armes dans son deck, ah si il a le 6, ouais il a le, le Soul Hitter 2, donc on peut peut-être garder Viper pour ça, on peut faire cercle juste parce que nous... ça nous met des créas on board, je pense que c'est ok, il manquera pas de pioche, enfin c'est pas un matchup où il manquera de la pioche, je pense, parce qu'on risque d'avoir des... En fait le truc c'est qu'on risque d'avoir des anti en main et pas avoir assez de place, c'est plutôt ça l'idée aussi. Et que les anti risquent de nous coller dans les doigts. Coller les doigts. En coller dans les doigts. Ah bref. Donc pièce, baguette. Park des dedans, c'est cool ça. Park des dedans, c'est cool. C'est cool pour lui, il fait sa quête. Il euh, y a Vipère dans son deck je crois. Euh, je suis pas sûr. Mais c'est clair que le fait que les, les PV soient repassés à 30, c'est aussi bien pour ce deck-là. Parce que ce deck-là, il met facilement genre 28. Euh, non, 24, pardon. Il met facilement 24 ou 32. Mais c'est vrai que 40, bah il faut quand même setup une combo un peu plus compliquée. Parfois, alors je dis bien parfois, il peut, il peut manquer. Voyez alors que là, il manque jamais à 30, sachant qu'on est toujours, on a toujours la possibilité de grignoter aussi. Hein. Oh, il s'est réveillé en tout cas. <rire> il s'est bien réveillé le gars. <rire> il fait des beaux trucs là. Faut juste pas qu'il y ait une vipère qui tombe. Ouais. Ah, ça va être compliqué. Un hein, match-up complexe. Hein. On se le dise. Tamsin on garde. Mine on garde. Mine on, on jette. recycle ça. In. Maîtresse. Je ne vais pas faire mes drains sur mes cartes. L'avantage de garder ces deux cartes-là, c'est que ça bloque un barrage. Vous voyez Donc sur barrage, c'est cool. Et en vrai, on est pas mal. Hein. En vrai, on a tombe, mouton, Tamsin, phylactère. Donc en fait, ce qui va nous manquer, c'est... Bah, c'est le petit... Euh... Le petit, le petit truc des Diablotins. Et on est pas mal là. Bouton, on en a pas besoin. Vipère. Euh... Bouton, on en a pas besoin. Viper, on va la jouer. Pas un drain ici. Et un voile ici. J'ai l'étale au prochain tour. En termes de créa, j'ai Tamsin Mouton. Ça fait combien 4, 5, 6, 7. Parce qu'à me redonne une mine en main. Donc ça fait 1, 2, 3, 4 créas. Plus 5 avec 7 mine, donc ça fait 5 x 8, 40. Ouais, j'ai large. Bon ben on va dire que ça, ça meurt, mais ça reste euh, ok. Ah non, parce qu'il n'y a que 4 créas. Sachant qu'il y a une mine, donc ça fait 4, 32. Ouais, ça fait 32, c'est bon. Bon, surtout que la mine elle va rester. Attendez, la mine elle est morte ou pas Ah mais elle est pas morte, ma mine c'est pas grave, je fais de d'abord. Non, c'est pas grave, je fais de d'abord. Ouais, ouais, faut faire gaffe parce que l'autre mine, vous voyez, donc là, on peut faire ça. Là. Et là on détruit tout Et là on va regarder combien on a Mais je pense qu'on a quelque chose comme 40 Il était à 24 hein. Non 26, il était à 26 26 moins Ah euh, non, on a un milliard hein. On a moins 34, donc 26, moins 34, 26 et euh, ça fait 60. <rire> on avait 60, what the fuck En même temps, les mines, ça tape, hein, ça fait 8, ouais. On a, on a mis 60, au oh gars. Ouais, ouais, c'est ça. Philactère, hein. phylactère, double mine. Il y a des mines qui mettent 12. Non, mais ça me paraît bizarre. Ça me paraît vraiment bizarre d'avoir mis autant. Ah non, mais c'est avec le Dévoreur. Hein. C'est avec le Dévoreur qu'on est arrivé à 60. En fait, j'ai mal compris cette carte. Enfin, j'ai compris cette carte, mais j'ai du mal à comprendre le trigger. Et ce qui est fou, c'est que ce deck, là, j'en j'ai fait... fait à peu près deux heures de, de... War... de Phil... Philactéry Warlock ce matin, avant de vous proposer la vidéo, parce que c'est pas un deck forcément évident. Même si j'ai déjà joué à ce genre de deck, il fallait que je me remette dans le truc. Mais sans blaguer, en deux heures, bon, j'ai compris que ça, ça copiait les râles d'Agonie. Mais en fait, en termes de trigger, j'ai du mal à imprégner le, le, le, le la séquence, en fait. Oui. Bon, en fait, c'est ça. C'est que les créatures meurent, et lui, vu qu'il meurt après, bah, il récupère tout. C'est ça. Hein. En fait, ça me paraît assez logique, mais vu qu'on board, on a l'impression que tu meurs d'un coup. Mais c'est ça, ouais. On a 60 grâce au dévoreur. Le dévoreur, en fait, il fait... Lui-même, il mettait genre... Euh... Euh, 8 plus 1, 2, 3. 4, 5, 6. Donc il mettait 4 fois 6, lui. C'est ça, hein? Il mettait 24, lui. Non, en plus, il mettait euh, 28, lui. Bref. Vous voyez, c'est dingo, hein oh, On va juste mettre 13, tiens. Prochain on peut piocher ça. Euh, le match-up est pas bon contre DK... Deka... Le DK rouge c'est pratiquement 70% de winrate -right contre DK bleu. Enfin le match-up est 52% pour nous donc il est ok mais c'est pas un, un bon match-up quand on dit pas cool on joue contre DK bleu. Mais ouais ça c'est pas évident à... En fait c'est pas évident à calculer. On sait qu'on va mettre beaucoup avec ça mais c'est pas évident à calculer. Et on sait qu'on met beaucoup. Euh... Ouais il faut avancer dans le deck hein, je pense. Faut oh, avancer dans le deck. Bon, faut la baguette, hein. C'est un match-up. Pour le coup, c'est un match-up où si on n'a pas la baguette, on n'est on est, on est pas bien. Parce qu'on a besoin de faire T5 baguette, en plus il a pas de viper. Et en fait, on n'a pas... Là, c'est chiant parce qu'on se fait grignoter. On n'est pas censé se faire grignoter dans ce match. Okay. Donc on essaye de repasser, enfin euh, de pas arrêter, de pas se faire grignoter, il y a bien des tours où ça, ça sera un peu vide, faut juste pas qu'il tasse Ariane ici. Ça vient de la droite en plus, mais j'appelle les cartes moi sérieux, j'en ai marre. Non mais sans blaguer. J'appelle les cartes, c'est bah, pas possible ça. Ouais, ça va vite de, de, de prendre 4. On reste à 29. On lui propose un mini-board. On a un peu pioché. Bah, en vrai, on peut y croire ici. Hein, mais Épée. face. Non. Okay. Ouais, C'est que là, en main, il a tous ses blasts là comme ça. Mais vous voyez, là, il a un tour un peu vite. C'est pour ça qu'il faut pas prendre de dégâts avec des créas. Là, en vrai, on a une chance de gagner parce qu'on n'est pas à 20 ou à 15 life. Alors, on peut piocher 2 pour 2. Bouton. Mine. Euh, on va virer la mine, on a déjà une dans la main. Je crois que je vais jouer ce dévoreur. J'ai pas besoin de mettre beaucoup de dégâts dans le match. Je crois que je vais virer ce dévoreur. L'idée c'est de pouvoir tamsine au prochain tour. C'est gourmand hein, comme carte. Hein. Puis l'image est vraiment belle. Hein. Cette espèce de tête dans le, dans... comme dans une main, un dévoreur d'âme. Genre, on a l'impression que c'est, il y a une main derrière et en même temps, c'est c'est comme... des rochers mais piquants. Enfin, <rire> piquants et soyeux. Bon, ça, ça me plaît. <rire> ça, c'est bien pour nous, des cartes comme ça. Ça, ça me va. Il vise nos créas. Je prends, je prends. On peut accepter l'overdraw. Là on overdraw, mais on s'en fout, on a déjà Tamsin, Philactère, et notre mine est morte. Bon, faut pas overdraw les deux équipements, mais enfin je dis équipements, c'est en anglais. Ah non, on n'a qu'une overdraw, je suis bêta, donc c'est bon. Une overdraw, c'est bon. Ok, on a la baguette, c'est un peu lent, un peu tard, mais on en a besoin. Remarque, 9 mana, euh, ça fait 3, plus 4, 7. Non, ça va coûter cher, il va falloir faire cette, cette baguette, je pense. Ouais, on, on va baguette. On est pas mal, en vrai, dans cette game. Hein. On est bien en termes de life, ça, ça met pas beaucoup de burst. Ouais, j'aime bien l'idée, j'aime bien. Ouais, ça, on s'en moque. Baguette. Je pense pas qu'il est létal au prochain tour. Nous on peut essayer de setup. En vrai il y a des draws sympas comme le gnoll. D'ailleurs est-ce que je ferai pas Non. Ok ça c'est cool. On a besoin d'un grimoire sur notre mouton. Quoique on a tombé. Hein. C'est méga vénère ce que je fais. En fait c'est méga vénère. Mais là on est dans une situation où lui il peut pas... En fait il peut pas atteindre notre main. Normalement il n'y a pas Théotard dans son deck, il n'y a pas de trucs qui atteignent notre main. Sa ne... seule façon de gagner c'est de... de... burster, de nous tuer. Donc si on fait des plays méga défensifs, Normalement on... on a même peut-être l'étal au prochain tour. Parce qu'on a tout en main. On a notre mouton avec notre tombe. Après il faut les petits 1-1 quoi. Bon, avec ça, ça devrait être ok. Donc là on a 8 Bah en fait on a 4 par créa On a 8 par créa Ouais, C'est pour ça que le matchup il est bon C'est parce qu'il a pas un milliard de créa en main Donc en fait il faut vraiment gérer Les créatures qu'il nous propose au début Si Vous essayez trop de vous dire bah non il faut piocher Il faut piocher bah en fait, le problème, c'est que lui, il vous fait passer à 20, un peu comme un chasseur face, vous voyez. C'est des, des plans de jeu un peu vicieux. Il vous met à 20, 25, même 25. Hein, il, vous, il vous met à 20, 25 et derrière, il vous, il vous balance plein de bursts. Sachant que lui, il a vraiment beaucoup, beaucoup de bursts. Hein. Donc, euh, vraiment, vous êtes censé être à plus de 25, même malgré sa, une bonne sortie avec des créas. Donc, n'hésitez pas à balancer des anti bêtes pour, euh, pour pas descendre trop bas. Sachant que 25, c'est trop bas. Mais c'est cool comme deck, hein. On vire tout. Hein. Euh, ça peut être druid agro, mais on s'en fout. Je pense que clairement euh, notre objectif c'est quand même d'avoir la baguette. Et super comme main. Super, super. Bon là c'est une main parfaite. Hein. On a la pièce. Bon, druid aggro. Euh, c'est un bon match-up, druid agro. Parce qu'on on a plein plein d'AO dans le deck. Donc euh, Druid Control, évidemment, c'est un des meilleurs match On a est combien Est-ce qu'il est noté sur le site Ouais. Euh, druide euh, rampe druide 56%. Bon, c'est pas le meilleur, mais c'est un bon win rate. Et Druide aggro 53%. Oui, donc on est, on est bien contre les deux decks. Parce qu'ils nous laissent jouer tout simplement. Et que normalement si on est bien focus, on n'est pas censé prendre. Euh... Enfin, on, est, on est censé pouvoir le tuer. Même un ramp druide qui va générer beaucoup d'armure. Toujours faire gaffe hein, par rapport à la Tamsin, même si là en vrai la Tamsin va arriver avant, enfin euh, deux tours après la baguette. Oui. c'est pour ça que je fais ça ici, je pioche, je me permets de piocher. Et derrière je fais pièce baguette. Je recyclerai ça après. Le tour 5 va. Ouais, guff. Oh, on peut se faire guffer en vrai. Hein. On peut... Là on est en train de se faire guffer donc euh, on peut se faire guffer gue totalement. Hein. Bon c'est sympa ça parce que ça casse l'armure. C'est con mais si j'arrive à lui enlever 4 d'armure c'est déjà pas mal. Hein Donc ouais la prochain tour on va essayer de setup pour la, la Tamsin. C'est à dire euh, ne pas prendre un overdraw. Colère. Colère à 1 j'imagine. Ouais. Pas l'intérêt de tuer ça. Ok. Nice il va. Bah, je lui repète un peu d'armure. Le c'est que j'ai rien, à... rien en main quoi. J'ai rien à jouer. C'est moche hein. Bon oh, tant pis on fait quand même ça hein. Même si on garde. Diablotinerie on peut virer. Vergaison on garde. Vieré Diablotinerie. Ok. Euh, prochain tour, on pourra pas uh, Tamsin. Enfin, si on peut. Si en vrai, on peut. Faut juste mouton, grimoire, Tamsin. Après, perdre mouton, c'est chiant. Hein. Faudrait qu'il joue des cartes. Non, ça changerait rien. Si je pourrais toucher Dra euh, Dracula, j'allais dire. Je Dracula. <rire> toucher Dracula. Ouais, c'est un peu ça à remarquer. Ah, nice. Une une autre, s'il te plaît? Please. Non. Ah si. Cool. Cool, cool, cool. Ok, comme ça on overdraw pas. De toute façon, il n'y a pas de créa dans son deck, il faut jouer tout seul. Là clairement si vous commencez à jouer avec l'adversaire, euh, le druide il va vous taper. Hein. Déjà, il va être content que vous jouez. Vous, vous, il va être content d'avoir trouvé un camarade. <rire> Je, Je peut le jouer ce mouton. J'ai pas besoin des deux aussi. Bon, euh, bah écoutez il nous manque une carte, on a gagné, il nous manque Philactère, ah, attends, la, attendez, la mine, ah non la mine, on n'a pas encore euh, trouvé nos mines <rire> bah, D'où l'intérêt de garder les deux grimoires, comme ça on peut partir dans le tour, on fait mine, grimoire et une tout part en combo Mais il nous faut Phylactère et mine, bon probablement il fait juste du mana donc ça va Ah mais c'est un deck combo, il va setup une combo à un moment donné non Une nulle On a besoin de baguette. Bah, en vrai, euh, je pense que c'est ok. Déjà, ça vide un peu la main. Par contre, je trouve pas mes, mes cartes. l'étale au prochain tour Mais et... Enfin J'ai souvent l'étale au prochain tour Ouais Parce qu'en fait Je vais faire ça Et je vais faire le diablotinerie Ah non il a gagné Ouais Ouais vous voyez On l'a laissé trop jouer On est tour 7 Après il est parti en combo tour 7 C'est hyper euh, rare quand même Ouais euh... Ah quoi que Je sais pas si comment ça marche Avec maîtresse ah non, non, parce qu'il me... Ah, me tue. Hein. Oh. Ah non. Ah, il en joue 2. Ah ouais. Ah donc ça veut dire qu'Anubrekan ça. Ah ouais, non, mais c'est trois derrière. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais c'est le problème, on s'est fait guffer, C'est aller trop vite. Et pourtant, T7, il est parti en combo T7. Hein. Pour le coup, ça c'est assez frustrant. Parce que nous, on peut pas dire qu'on a mal joué. Vous voyez, on part en combo T8. On n'a pas la combo en main, mais là, on a on a setup quelque chose en main qui est beau. En fait, j'aurais fait 4 créas. Je balance mes Tamsin, je balance tout. Je fais 4 créas. En fait, je pars. Typiquement, je pars en combo, quoi. Euh, je fais ma diablutinerie imminente qui me fait piocher 5. Évidemment, il y a un moyen de perdre. C'est-à-dire si euh, le phylactère il est au fond du deck. Mais je pense qu'on était obligé de partir à un moment. On sait qu'il qu allait jouer ça. Bon, c'est frustrant parce que là, franchement, euh, cette sortie, elle est parfaite. Et bon, on s'est fait guffer, quoi. On sait, hein, qu on connaît, la carte, c'est la meilleure du jeu, hein. Et c'est toujours frustrant, même pour un amoureux de druide comme moi, bah quand tu te fais guffer, t'es quand même. Euh, T'as l'impression de jouer en wild quoi. Tu te dis mais comment une carte de wild se retrouve en standard quoi Parce que c'est ça, hein. Guff c'est la meilleure carte du jeu et même en wild c'est la meilleure carte du jeu quoi. Ah c'est frustrant, c'est chiant. Bon, tant pis, tant pis. Là, il faut pas le laisser jouer, hein. Comme quoi, hein on pourrait penser que le matchup il est 100% parce que c'est druide et qu'il nous agresse pas, mais il y a cette combo qui peut arriver. Globalement, elle arrive plutôt t9 à peu près, t8, t9 chez lui. Enfin, même plutôt ouais, t9, bien t9, tour 9. Donc c'est pour ça que le matchup est bon parce qu'on part avant lui, on part en combo avant lui. Et... Il voilà, y a cette possibilité d'avoir une sortie parfaite et ça, ça me paraît assez dingue parce qu'en vrai, euh, sur, mes 7, sur mon tour 7, il avait 14 mana, il avait tout, il avait tout en main quoi. Ah, j'avoue que c'est assez dingue. Cette sortie, elle doit arriver une fois dans une vie. Heureusement, elle arrive là maintenant. Au dommage. Enfin, sûrement perdu, là, on ne peut pas gérer ça. C'est une sortie qui n'est pas battable. Bon, C'est le seul problème du jeu. J'ai réfléchi la dernière fois et je me suis dit, mais parce qu'il y en a beaucoup en ce moment qui critiquent la méta, parce que c'est en fait tour 6, tour 7, tu perds la majorité des games, elles finissent tour 6, tour 7. Et en fait, alors, c'est un peu chiant, mais en fait, c'est une méta de... de comment dire Une méta de volume. C'est-à-dire que dans la méta, en fait, il faut juste prendre un bon deck et faire du volume. Et en fait, tu vas à un moment monter. On est un peu moins dans une méta de skill et un peu plus dans une méta de volume. Mais c'est pas si mal, mais il y a quand même du skill. Hein. C'est pas genre juste, je joue no brain et j'ai gagné, quoi. Enfin voilà, euh, voilà j'en sors bien, mais si, je m'en sors pas mal quand même. Mais voilà, on est vraiment dans cette méta de... faut choisir le bon deck par contre, et après il faut farmer. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup, en fait quand je dis méta de volume, dans le sens où il y a vraiment des games qui vont être ingagnables. Et c'est pour ça que y a... la part de skill elle est un peu moins présente que dans certaines autres méta. Elle est présente, ça reste un jeu de cartes, hein. n'oubliez pas, ne vous dites pas « je perds parce que j'ai pas de chance », ça n'existe ça pas, ou, ou « je perds parce que mes adversaires ont de la chance », vous voyez Ah, J'aurais dû aller là, je suis bête, sais pas pourquoi j'ai fait ça. Mais voilà, gardez, gardez en tête qu'il euh, qu y a des sorties qui vont être plus ou moins imbattables. Bon là, en vrai, on s'en sort bien, mais normalement, double Gnoll, double 3-5-T2, bon, la majorité des decks, qui. Il... Bon, faut pas concede, hein, parce qu'il faut quand même jouer, mais en général, on est censé perdre. Là, on a, là, on a top decké. Hein. Clairement, c'est une game où on a, on a, nous, on a chaté. Alors lui, il a plus chaté que nous, parce que c'est lui qui a commencé les hostilités, mais... On avait quand même la chance de piocher notre truc, sinon c'était juste plié quoi. Je, je, je pioche pas le, le, le mouton, voilà, je peux partir. Pas mal ça. Ah, fait chier parce qu'il nous faut miner mouton. Mouton, il nous le faut. Hein. Mouton, si on a l'a pas, on peut plus euh, setup l'état là. Je crois qu'on va virer la mine. Hein. Ouais, ça me paraît. Ça paraît dingue, mais. Il faut ce mouton, en fait, sinon on n'a plus d'AOE. Ouais, c'est chiant, à ce l'heure en vrai, hein. C'est. C'est vraiment relou. Oh, il y a Shadow Step en plus. Ok. Bon. Après on a un peu le temps. Enfin un peu. Faut faire gaffe. Hein. Mais bon ça met que 8. Pas c'est alors. Nul ça. Est-ce qu'on les joue comme ça on recycle. On va faire ça. C'est nice. Encore. Oh ah c'est bien c'est bien ce tour hein. Et là vous voyez on a euh, Il nous manque la... Ah non on a la mine Par contre la mine faudra la tuer Mais on a ce dévoreur ah, on a ce dévoreur hein. On est pas mal hein. En vrai On est à 15 mais il peut pas nous buter alors mais ça nous donne un peu de PV Je pense que je peux. Malheureusement, je peux pas partir en combo maintenant, mais quoi que. Grimoire, mortal. Merde, j'aurais dû mine avant. Putain, pour tuer ma mine. Ah, je suis con. Ah, j'ai joué trop vite. Parce que je vais être en manque de bet là. Ah, zut. Ah non, j'ai un autre grimoire. Non, c'est bon, j'ai un autre grimoire, my bad. Que j'ai gagné. Bah il faut Philactéry hein, sinon j'ai pas gagné. J'ai pas Philactéry. faire gaffe parce qu'il peut. Mais je crois que je fais mine et je fais grimoire dessus. Bah, autant le faire au dernier tour. Là il va peut-être remonter tout dans ma main. Donc c'est pour ça qu'il faut pas juste développer mine comme ça. À quoi que la mine elle meurt. Hein, S'il fait remonter tout. Ok. Bon, c'est pas très grave. Par contre mes moutons ils vont pas... C'est bon Ouais j'ai vraiment beaucoup hein. Je pense que je peux pas faire plus. Ouais sinon il l'arrête il à 1. Donc c'est pour ça qu'il faut derrière pouvoir tuer ma créa. Et là lui par contre il met vraiment un milliard. Et il refait la OE mais ça change rien. Mais 70-80 quoi. Franchement hein. Franchement c'est ça En fait il faut compter Mais il y a On peut monter jusqu'à 8 En fait chaque créa va mettre 8 On a la Tamsin Qui meurt en même temps que l'autre Et c'est tout Donc en fait ça fait Il y a 5 créa à droite Plus Tamsin plus euh, Le petit 1-3 Au max Donc ça fait 5 x 8, 40 Donc lui il mettra déjà 40 Plus c8 il mettra 48 donc lui il met 48, c'est ça hein. Lui il met 48, et chaque autre créa, met... donc ça fait, ça fait 98, plus la Tamsin qui elle met, euh, met 8 quoi. Donc si je dis pas de bêtises, on peut monter à 106. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça, ce calcul Je pense qu'on peut monter à 106 dégâts. 5 x 8, 40, plus lui qui va remettre 40, donc ça fait 80. 80 plus. Ah, en fait la question c'est est-ce que lui, il voit Tamsin mourir aussi Mais je pense pas. Donc ça fait 80. Plus lui, ça fait 88. Plus la Tamsin. Non, ça ferait 96. Non, ça ferait 96. Je sais pas pourquoi j'ai calculé 106. Ça ferait 96. Enfin, c'est ce que j'ai dit peut-être. Et je crois que c'est 96 dégâts. Si on considère qu'on a.. Euh... 5, euh, ouais c'est ça. On a 5 créa qui meurent. Ouais c'est ça, c'est 96 je crois. Je crois, je crois. Bon mage, euh, alors mage je vais vous donner un peu les wins et win rate. Il y a 3 mages dans la méta, il y a agro mage, on est à 52,3%. Il y a mage gros sort, on est à 47,8%. Et il y a Pink Mage, on est à 66,9 parce que Pink Mage c'est le plus lent. Euh, agro -mage, le pro... euh, ben, Big Mage, le problème c'est qu'il peut mettre du board. Il peut nous proposer du board et le board sera chiant à gérer. Et accessoirement, il a le, le barbare qui. le barboteur là, voilà, le barbare qui enlève. Euh, qui augmente le coût d'une carte en main, ça peut être un peu chiant ça. Bon, il faut piocher avec le pouvoir hein, le plus possible hein. ça fait acte de présence faut piocher faut avancer faut avancer faut trouver la prochain tour on fait provision ah je pense que c'est plutôt un ah non ça peut être un contre c'est sûrement objection plus souvent objection que contre on prend l'info de toute façon je pense c'est objection ah non c'est ça, c'est encore mieux. Et là avec ça on va chercher la l'arme. On a déjà une mine en main, on peut la virer. Bon. Euh, donc ça veut dire que Explosive Rune c'est plutôt un aggro. Plan B. Une version bizarre. Faudrait la baguette là. Non on va juste d'âme j'imagine quand même. On recycle ça. Ça. Mine. Trade. Face. On met un petit board. Euh, la mine, faut la développer tout, le plus rapidement possible. On la met sur le board, comme ça, c'est fait. Comme ça, c'est fait. Et puis, euh, et puis voilà. Puis ça libère un peu la main. Ça permet de mieux se concentrer. Enfin, ça aère un peu la main, je trouve. Eh sans baguette c'est un peu chiant parce que c'est quand même un agro je pense. Ah nice. Bon c'est très agressif de faire ça mais je veux vraiment être le plus haut, le plus haut en PV possible. Prochain tour je fais ma Tamsin. Sivara. Sivara, c'est chiant parce que ça ramène euh, tout ce qu'on n'aime pas. Le secret, le, le flambé. Là. là, il va pièce ping. Je pense. Ah, c'est chiant, hein Trois dégâts à chaque fois. Ouais, sans baguette, on galère un peu là. Faudrait des petites 3-3 pour faire avec de présence. Nice, au moins une Ah super ça Ça c'était la carte qu'il fallait Comme ça je récupère le board, je suis bien, je suis à 30 J'ai pas ma baguette, j'ai pas ma baguette Il la faudra forcément Prochain tour on peut faire ça et choper, ah non parce qu'on aura trop de cartes en main Bon Rune explosive on le sait ça on prend que deux. Ah. pas la baguette. Incroyable ça. a déjà ça. Je vais virer ça. L'eau ma baguette. 28-28, j'ai le board <rire> Il peut mordre, ça serait super chiant Parce que là on est loin d'avoir l'étal hein, Parce qu'on n'arrive pas à avoir baguette Même si on a beaucoup de mana euh, Ça coûte cher tout ça à mettre en place hein. Même si une c'est déjà 7 Mouton Ouais non pff. Ça marcherait pas hein. Ah elle veut pas, elle veut pas Allez ah. Ok Bon oh. euh, dans, dans le deck il y a des rift il y a les petites 3-3, les petites failles Les failles peuvent me permettre de gagner aux runes de l'archimage Ok bon ça devrait être ok, il n'y a pas de créa chez nous Elle est bizarre sa version en vrai avec ses, ses runes explosives Alibi. Ah, on peut pas y aller maintenant. Aïe ah non 3 dégâts Oh non, c'est chiant ça Ça partait si bien. Ok. Bon, on bah va juste set up la combo. Tranquillement. Bah, j'ai gagné là. Qui vous prend autant de temps à vous bah, je peux piocher, ça mange pas de pain, mais. En fait, je sais pas si ça mange pas de pain parce que ça met des créas et j'ai pas envie de mettre des créas on board. Donc, je dis que ça mange pas de pain, mais ça mange peut-être du pain. Mais je pense pas. Ah je pense que ça change rien hein. ouais. Sans filactère on a perdu Sans filactère on a perdu Ouais sans filactère on a perdu On n'a plus de mine on l'a jeté Donc euh, on va juste essayer d'agresser avec les créas Mais sans filactère je pense qu'on a perdu Malheureusement. Ouais, dommage. Dommage, dommage. Ouais, c'est le risque. Hein. Je réfléchis s'il y a un setup, mais. Non. En vrai, s'il chope Tamsin, ça change rien. On n'a pas besoin de Tamsin parce qu'il est trop bas en PV. Et sachant qu'on a lui. Dévoreur. Dévoreur, en fait, c'est bien parce que. Ouais, là s'ils si volent, il euh, n'y a rien à dire. Hein. À partir du moment où il nous chope notre... Je fais une petite dernière. À partir du moment où il nous chope notre... Euh, notre filactère, on a perdu. Il a que filactère qui nous fait perdre, sinon tout le reste on gagne. Hein. Genre il y a une carte sur neuf à choper. Bah dommage. Dommage, dommage. C'est pour ça qu'il faut rusher. Vous voyez, pas... c'est des bons match mais si vous rochez rushez pas, à un moment vous vous faites avoir. faut toujours essayer de gagner du temps par rapport à votre tour classique. C'est-à-dire vous dites bon globalement je pars tour 8 essayez de partir tour 7 essayez essayez si vous dites bon là j'ai ma combo sur tour 7 essayez d'aller chercher le tour 6 même si vous n'y arrivez pas vous, vous mettez vraiment dans un setup de, de tenter vous voyez là c'est pas ce que j'ai pas fait alors peut-être que j'aurais jamais eu l'état à l'avant et sûrement d'ailleurs à un moment j'ai pas mané infinie non plus et je pense que vu que j'ai pas eu baguette moi j'ai l'impression d'avoir joué le mieux possible mais voilà il faut essayer toujours d'aller au bout un peu comme un sportif qui va essayer de gagner du temps sur sa course Vraiment essayer de gagner du temps sur votre combo. Euh, parfois c'est impossible et souvent ce sera impossible. Mais dans certaines situations ça va vous faire gagner un peu de winrate. Et ça va vous permettre de découvrir de nouvelles situations aussi. Voilà. Voilà. typiquement c'est une game où on a 100% gagné. Et en fait juste on prend la carte euh, random et elle nous fait perdre quoi. C'est frustrant quand même. Bon c'est bien ça ira vite c'est un bleu. Enfin c'est un bleu. Pas le gars. Très rapide d'un côté comme de l'autre. Et ouais, de manière générale, moi, j'essaye quand même toujours d'aller très vite. C'est-à-dire que j'essaye je, de, de faire les plays les plus optimales en termes de, de pioche. Mais parfois, je peux quand même peut-être essayer d'aller encore plus loin. Ou, ou de me dire, dans certaines situations, c'est plus ça. Enfin, par rapport à moi, en tout cas, c'est plus... J'ai le létal, sûrement, ou peut-être. Mais je vais attendre, comme ça je suis sûr. Vous voyez, c'est ce truc-là. Et parfois, quand on se dit peut-être que j'ai létal, allez, on se lance. Au pire, on fail. Là, j'ose pas trop parce que euh, quand je suis à l'entraînement, je le fais. Mais là, j'avoue que si je, me, si je me dis, allez, j'ai peut-être létal et que je tente et que je fail, après, il y en a, ils vont dire, ah, Fichou, t'as fait n'importe quoi, et voilà. Mais si vous êtes tout seul chez vous à l'entraînement, euh, franchement, lancer, lancer des, des, des létals, même. De, de, de fou, et, et comme ça, ça va vous permettre d'aller loin dans votre deck, d'aller plus loin en termes de théorie. Vous voyez, je sais pas si c'est clair ce que j'avance. Alors s'il y a un bien truc qu'il faut savoir, c'est qu'on n'a pas besoin de la pièce dans ce deck en général. Donc euh, si vous avez des plays avec la pièce, faites-les. Là ça change rien, si j'ai la baguette je peux la jouer au prochain tour. De toute façon il faut la baguette, hein. il nous faut vraiment vraiment vraiment cette baguette. C'est la baguette qui transforme les bons matchups en excellents et les moyens mauvais en, en, en corrects. Ah, c'est plus tard que jamais, hein, vous allez me dire. Il n'y a pas de créa dans son deck. Donc, quitte à... Enfin, il y a très peu de créa dans son deck. Donc, quitte à raser le board, autant raser avec maîtresse plus ça, plutôt que ga... et au moins comme ça, je garde quand même drain et toucher qui sont des vraies cartes. Typiquement, là, au prochain tour, il pourra jouer la 5-5 et toucher drain ça tue la 5-5. Oh, c'est chiant, ça. Bon, je suis obligé de le dé de, de, de développer. Ça arrive, vous voyez, ça arrive un peu tard dans, dans la tempo. Un poil, un poil tard. Peut-être pas trop tard. Trop tard si on perd, mais sinon, tard quand même. On a déjà une carte dans la main. De la combo. Donc ça, c'est bien. On a déjà joué notre... Mine, hein, on est d'accord, ouais. on a déjà joué notre mine. Donc euh, il nous manque Tamsin. Hein. Ça c'est un peu chiant, mais. Il pas besoin du dévoreur dans ce match J'aime bien ce play hein. C'est ce hein. strong hein. C'est strong hein. Alors les gnolls c'était pas très value mais on s'en moque Là on a vraiment avancé avancé avancé On a fait notre belle combo de pioche On a notre phylactère à deux Et euh, si on pioche time on a gagné On a un mouton avec tombe Faut juste pas qu'il nous bute maintenant pas qu'il nous bute de base, pas, pas que maintenant. On a ça qui coûte 1. Ça, ça en met 4. Il ouais, y a moyen là, il faut essayer de partir maintenant. Bon joué, hein. Ah, je trouve pas la Tamsin. Donc, les ajouts, Le problème, c'est que j'overdraw. En fait, c'est un, un play comme ça qu'il faut faire, je pense. Je crois que c'est ça. Je pouvais tam mais il y avait un risque d'overdraw et si je prends l'overdraw j'ai perdu. Je pense pas qu'il puisse me mettre 18 là. Donc là il va juste me mettre bas. Et, euh, et derrière j'ai gagné. Donc là j'ai les talons en main. Enfin, je crois. Hein. Oui. J'ai combien de créa 1, 2 J'en ai 6. Ouais bah 6 x 8, euh, 48. J'ai 48. Ouais j'aurais pas pu partir au tour d'avant. J'aurais pas pu partir au tour d'avant. T9, vous voyez là on part T9. Parce qu'on a eu la baguette. En fait on a eu la baguette juste un tour trop tard. Je pense si on a baguette euh, au tour 5 et pas au tour 6, on part au tour 7. Il peut peut-être me tuer. Bon s'il si me tue euh, c'est vraiment pas de peau. Bon, c'est pas de peau parce qu'en plus on... Après est-ce qu'on pouvait tuer ça La question c'est est-ce qu'on pouvait aller chercher 7-5 Ah le problème c'est que j'ai besoin de garder ma tombe Pour activer... Euh... Ouais Bon là en vrai on a pas de peau Il a juste eu de la réussite sur son truc Bon dommage il fallait vraiment ça parce qu'il fallait 4 dégâts et qu'il gagne 2 mana derrière. Bon, on a vraiment pas eu de chance ici sur les, les dernières games. Mais vous voyez, le deck est vraiment cool, il a beaucoup de potentiel. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu et qu'elle va vous aider à monter de la dorée, à passer légende. Et euh, puis c'est un bon deck avec un joli skill cap, je trouve. Et à très bientôt. Ciao, ciao tout le monde!